On ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que ça fait joli. Nous lisons et nous écrivons de la poésie parce que nous faisons partie de la race humaine et que cette même race foisonne de passion. La médecine, la loi, le commerce et l'industrie sont de nobles occupations et nécessaires pour la survie de l'humanité. Mais la poésie, la beauté, le dépassement de soi, l'amour, c'est tout ce pourquoi nous vivons. Écoutez ce que dit Whitman. « Ô moi, ô vie, ces questions qui me hantent, ces cortèges sans fin d'incrédule, ces villes peuplées de fous, quoi de bon parmi tout cela, ô moi, ô vie ?» Réponse. Que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le spectacle puissant continue et que tu peux y contribuer par ta poésie que le spectacle puissant continue et que tu peux y contribuer par ta poésie. Et vous, quelle sera votre poésie